Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Technique, j'aimerais regarder ce qui s'est passé au, au mois d'octobre dans un premier temps, on a eu une chute assez importante du marché boursier, ce qui a peut-être cassé le momentum sur une tendance très très long terme, ça fait quand même dix ans que le marché haussier perdure. Et euh, là, avec les événements qui se sont produits, ben, on commence à douter vo pour voir si le marché boursier va euh, maintenir euh, sa course. Euh, euh, dix ans, quand même, c'est très, très, très long euh, comme euh, hausse. Euh, aussi, on va regarder euh, l'or. Euh, au niveau de l'or, ça va pas très bien. C'est stagnant. Euh, euh, C'est un peu à cause aussi du dollar américain, comme on sait très bien, le dollar américain euh, a pris de la force euh, à, à cause probablement, ben, probablement certainement des la hausse des taux d'intérêt et euh, ça semble pas se, euh, vouloir se terminer. D'ailleurs, euh, Jérôme Powell euh, a dit qu'on avait une autre hausse en décembre et en, en plus peut-être deux l'an prochain, deux trois l'an prochain, peu importe. Euh, C'est pas ça qui nous intéresse. On base pas notre analyse sur euh, la hausse des taux d'intérêt on regarde le marché en général, mais euh, au niveau des graphiques. Et Trump a un peu euh, donné son opinion. Euh, C'est arrivé aussi euh, sous euh, Ronald Reagan, euh, qui avait donné son opinion euh, aussi lorsque le directeur de la Fed... Je, je... Je me souviens plus de son nom. Euh, avait aussi commencé à hausser les taux d'intérêt. Avait même pas voulu hausser les taux d'intérêt. En tout cas, il avait menacé ça. Et puis euh, Reagan a fait la même chose que Trump. Euh, Aller, il a fait euh, venir dans le bureau ovale et on parle un peu de ça. C'est sûr qu'au niveau de la hausse des taux d'intérêt, c'est pas bon pour le marché. On sait très bien parce que on est gavé. Euh, le marché lui se gave depuis euh, des années. Euh, à des taux très très très bas euh, ce qui a fait en sorte que euh, les, les entreprises même réachètent leurs actions, vu que le taux est très bas, peuvent obtenir euh, euh, de l'argent à bas prix donc euh, en ont profité pour acheter leurs actions ce qui fait encore grimper les cours euh, on est dans une situation assez particulière euh, on pense à un crash, quelques-uns menacent encore une fois à toutes les années c'est la même chose euh, qu'on va subir un crash euh, Peut-être que ça pourrait arriver, mais lorsque tout le monde parle de la même chose, c'est que ça n'arrive pas. Et en ce moment, il y a un sentiment très, très, très négatif euh, sur les marchés. Euh, puis c'est normal, on semble être encore dans des sommets. Tout à l'heure, on va regarder ça sur les graphiques. Vous allez voir, c'est quand même, euh, comme j'avais dit au commencement de l'année, puis c'est arrivé en février. Là, on a une deuxième phase de correction. Est-ce que ça va arrêter le marché aussi Je ne le sais pas. Mais par contre, est, on est dans une situation vraiment, vraiment dangereuse. Euh, il faut se tenir moins des marchés, c'est ce que je pense encore. Euh, moi, pour. Je pense que certains secteurs qui sont défensifs euh, euh, on regardera ça dans une autre vidéo, là, mais il y a des secteurs qui sont à privilégier, secteur de la consommation, lorsqu'on arrive en récession. Euh, les, le monde n'arrête pas de consommer parce qu'on est en récession. Peut-être qu'il peut y avoir un ralentissement, mais il y a des entreprises qui euh, peuvent très, très, très bien performer. Il y a peut-être l'or qui pourrait revirer si on tombe en récession, euh, mais euh, encore là, euh, il faut vraiment regarder, euh, faire une analyse graphique pour nos entrées ou nos sorties. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas spéculer sur rien, même sur la hausse du marché. En ce moment, on est en train de vivre un rebond. C'est ce soir, les élections américaines de mi-mandat, qui sont quand même très, très, très importantes. C'est en train de diviser les États-Unis. Les pro-Trump et les anti-Trump. C'est un peu comme ça que ça se dessine en ce moment, les la chambre des représentants puis le sénat sont dominés par les républicains est-ce que ça va changer ce soir ça va être à suivre euh, par contre au niveau des bourses c'est sûr qu'il va y avoir de la volatilité euh, comme aux dernières élections ça a été la même chose ça, que ça va être à suivre euh, qu'est-ce qui va se passer euh, ce soir euh, je ne sais pas au niveau politique mais au niveau euh, des bourses euh, euh, probablement que ça va donner un genre de d'électrochoc de, demain ça sera à suivre euh, euh, même, euh, peut, vous pouvez regarder suivre les futurs, euh, vous allez voir comme la dernière fois lors des élections en 2016, euh, en novembre 2016, c'était fou, euh, fou raide euh, de voir euh, l'or se promener, les indices se promener, donc euh, moi je vais suivre les élections ce soir, demi-mandat, c'est... J'aime vraiment la politique, mais euh, au niveau des bourses, je vais suivre ça aussi au niveau des futurs. Mais vraiment pas pour euh, soit prendre des positions ou pas prendre des positions, parce que on est déjà dans une période de volatilité, et puis là, on va regarder un peu ce, comment, comment ça va se comporter, mais euh, demain, on verra. Donc, on va commencer euh, notre analyse. Euh, je, je suis ici en ce moment sur le Standard Poor euh, long terme. c'est Excusez, c'est euh, Standard Poor... Euh, euh, avec euh, le, de, des, des données hebdomadaires euh, ce qui est arrivé ici euh, pour regarder la situation un peu euh, sur le plus long terme euh, on avait eu le pic en février on voit très bien ici janvier, février dans ces coins là euh, lorsque c'est tombé c'est tombé en un creux ici on est remonté et ce qu'on a connu en octobre c'est cette descente là donc euh, en une analyse technique, on devrait euh, tracer une tendance comme ça. Et puis, on devrait euh, voir la situation, je peux mettre ça peut-être en chandelier, ça va nous donner une autre idée, euh, qu'on pourrait avoir un rebond qui pourrait propulser le RSI jusqu'ici à peu près, dans ces coins-là. Donc, euh, la montée ici est en train de se, de se faire, le rebond est en train euh, de, de se vivre, là. en ce moment on le voit très très bien, on est... On est euh, au niveau du euh, Standard Poor's euh, 2750 euh, ce matin. Euh, pour l'instant, on est encore en hausse. Donc, est-ce que le rebond va se poursuivre un peu comme ce qui est arrivé ici euh, jusqu'à... Peut-être pas le sommet, peut-être peut qu'on pourrait redop redépasser les sommets et avoir de nouveaux sommets, je ne le sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, on est en rebond. Et puis, euh, quelques-uns menacent que ça retomberait. Ça se peut très, très, très bien. Puis c'est sûr que sur une tendance très long terme, on va regarder ça vite comme ça, euh, regardez la situation. Je vais enlever la moyenne mobile 50 parce que sur une période long-long terme, ça ne veut pas dire grand-chose. Regardez euh, qu'est-ce que c'est la situation. Je vais me tasser ça ici comme ça. Parce que sur une analyse. Ça, c'est mon graphique mensuel. Euh, en ce moment, on est rendu ici. On a comme... un. Ça semble être un genre de sommet qui s'est dessiné. Comme je vous dis, on peut avoir un, on, on vit un rebond en ce moment. Jusqu'où est-ce qu'il peut aller, je ne sais pas. Mais si on regarde la situation d'ensemble, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut être vraiment prudent, même sorti des marchés. Il y a peut-être certains secteurs qui pourraient euh, euh, être.. Euh, on pourrait dire de prudence en ce moment, mais la réalité, c'est qu'il faut être vraiment, vraiment, vraiment euh, savoir ce qu'on fait et puis euh, être vite sur la gâchette. Parce que tout semble être encore dans des sommets. Et même ici, au niveau du MAC, sur la tendance très long terme, euh, on est rendu en zone négative. Donc... Euh, je sais pas ce qu'on va vivre dans les, prochains, les prochaines semaines, les prochains jours, prochains mois, mais euh, c'est vraiment pas beau. Euh, ça, c'est au niveau du Standard Poor's. Dow Jones, c'est semblablement la même chose. Au niveau du euh, Nasdaq aussi, on voit là, sur le graphique long, -long terme. Euh, sur. Euh, on va aller voir en Europe en Europe. En Europe, on a déjà cassé. Comme on avait parlé dans la dernière vidéo, au niveau du euh, de l'Europe, au niveau de l'Allemagne, euh, euh, l'Angleterre, euh, euh, on est vraiment en tendance baissière. Et puis, c'est la même chose qui se passe au niveau des bourses euh, euh, asiatiques. On va aller voir... Euh on est devant, on va regarder le DAX. On voit très bien que la tendance euh, au niveau de ma moyenne mobile, ici, 20, 20 périodes, mais sur un graphique euh, euh, mensuel. C'est très, très fort comme signal. On est en tendance euh, baissière. Au niveau du CAC, pareil. Au niveau de l'Italie, ce que je l'ai mis là, on est en tendance, en tendance baissière en ce moment. On est un peu en tendance baissière euh, sur toute la planète. Euh, Regardez, ça, ça se trouve être l'euro-stock. Euh, au niveau du N5, c'est pareil, on vient de casser. Donc, on est en tendance baissière euh, à peu près sur euh, tous les, les autres endroits que les États-Unis. Aux États-Unis, on poursuit une tendance haussière, mais qui, selon moi, peut être vraiment, vraiment de courte durée. On pourrait se rendre peut-être à la fin de l'année. Euh, voir comment que ça va se dérouler mais euh, pour le long terme euh, je serais très très prudent même voir sorti complètement du marché euh, au niveau de l'art au niveau de l'or, euh, c'est ce qu'on a en ce moment comme graphique euh, très très long terme on n'a rien de, qui nous con, convainc on avait ici la fameuse résistance euh, 1361 qui n'a pas été euh, défoncée je vais aller voir le graphique euh, euh, on va mettre ça comme ça, les graphiques hebdomadaires, on est encore en tendance baissière, j'ai un signal de vente ici, euh, qui s'est produit, pour... on a du rebond, oui, mais il n'y a rien de fort, il n'y a, de... a rien qui nous dit que le marché de l'or pourrait se retourner à court terme, à moins qu'on aurait vraiment un, un, un boom dans les échanges, mais pour l'instant c'est la même chose, euh, c'est ce qu'on vit au niveau euh, euh, de l'or, euh, on ne peut pas comme, considérer qu'on qu'on a un retournement euh, qui va se produire bientôt, donc euh, en ce moment, il faut être loin de l'or. Je vais aller voir l'indice euh, Gold and Silver, euh, c'est la même chose. On n'a pas de... on regarde dans plus grand, grande échelle, euh, on n'a pas rien qui nous dit d'acheter. Au contraire, le petit rebond ici ne euh, nous donne vraiment pas de signal d'achat. Donc, au niveau de l'or, les orifères, les argentifères, pour l'instant, il n'y a rien, rien, rien qui nous dit qu'on a un signal de revirement. Si jamais ça arrive, il faudra avoir un signal clair pour réentrer entrer dans le marché. Au niveau du dollar américain, maintenant, on voit que la tendance euh, a changé, est à la hausse. Ici, euh, si j'aurais cru peut-être qu'on n'avait euh, pas euh, euh, eu un revirement, mais non, ça continue. Pour l'instant, oui, on a une résistance ici à 96%. Euh, mais euh, long terme, euh, ça regarde vers la hausse, euh, surtout avec les taux d'intérêt qui vont continuer à, à monter. Donc, euh, ce qui peut arriver, comme c'est arrivé dans plusieurs, plusieurs euh, euh, scénarios euh, au niveau des bulles, euh, c'est que le dollar américain prend de la force et euh, le reste euh, explose. Donc, euh, c'est ce qui pourrait arriver. Euh, Peut-être pas un crash directement, mais ça pourrait être une de descente euh, lente euh, vers... Euh, des plus creux, plus creux et plus creux encore euh, jusqu'à ce qu'on ait un, un revirement un jour. On va voir, on va suivre ça. Euh, je voudrais regarder rapidement aussi les crypto-monnaies. crypto-monnaies, il euh, n'y a vraiment rien qui nous indique qu'on aurait un changement de tendance. Euh, on a quand même ici une résistance, un support et on s'en va en triangle. Euh, certains disent qu'on va réexploser vers le haut. On verra dans ce temps-là. Au niveau du Bitcoin, il n'y a rien, aucun, aucun signal d'achat. Euh, au niveau du Ethereum, c'est la même chose. J'ai pris trop trois euh, devises... Euh, électronique là pour vous donner la vision d'ensemble, mais il n'y a rien, rien qui nous montre qu'on va changer de direction. Donc on est encore à la baisse, et moi je crois, comme je l'ai dit, il y a plusieurs devises électroniques qui vont tout simplement, crypto-monnaies qui vont disparaître, et quelques-unes vont peut-être demeurer, mais la correction n'est pas finie. Ça va peut-être se mourir de sa belle mort à un certain moment donné. La vague est terminée. Euh, pour terminer, j'aimerais aller voir euh, un ou deux secteurs qui sont peut-être des secteurs défensifs dans le contexte, mais quand même, faut être prudent. C'est euh, cons euh, le, le, la consommation. Euh, ce sont des titres euh, qui, euh, dans des périodes de crise, euh, on a au Walmart, on a plusieurs. Euh, euh, entre entreprises de, au niveau de la consommation euh, qui, lorsqu'on a des crises importantes, euh, ça continue à monter, il faut choisir, bien entendu, des bonnes actions, euh, quelque chose de solide qui va euh, euh, nous permettre euh, de, de bien se positionner pour qu'on ait un avantage à être dans ces, euh, ces entreprises-là. Euh, mais euh, euh, c'est les... les le secteur, il y a peut-être le secteur des utilités aussi qui peut être euh, euh, bon, mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup monté lui aussi. Donc, si on avait de la correction, lui aussi subirait probablement de la correction. Donc, euh, il y a la consommation discrétionnaire euh, qui est en rebond, qui est pas la même chose que la consommation des produits, euh, comme on parle des produits ordinaires là, de tous les jours, euh, mais on est en rebond là aussi, j'ai quelques actions là-dedans. Euh, vous donnez un exemple d'un des, euh, des actions qui fait partie du, euh, de la consommation de base. Euh, C'est euh, Kroger Company. C'est une, une grande entreprise sur des produits alimentaires, plusieurs produits. Mais ici, on voit très très bien sur le graphique, euh, <coughs> un graphique euh, hebdomadaire qu'on a eu un changement de tendance. On avait eu. Euh, ici euh, une cassure, euh, on avait depuis 2015-2016 euh, contrairement à toutes les bourses, euh, connu euh, une baisse et euh, un exemple, c'est simplement un exemple de cette euh, entreprise-là une grosse entreprise, euh, je pense qu'ils ont, si je ne me trompe pas j'ai ils ont plusieurs centaines de milliers d'employés, euh, c'est vraiment gros euh, donc euh, on se trouve avoir un changement euh, de tendance qui est à la hausse ici. Puis c'est une des, des des entreprises, ce genre d'entreprise là, qui peut performer dans des situations comme on va vivre euh, de crise, peut-être de récession, parce que comme je vous dis depuis dix ans qu'on est à la hausse. Donc euh, à, un, à un certain moment donné, la fête va se terminer. Donc euh, c'était un peu le bilan de la situation actuelle. C'était Jean-Claude La Rochelle. Merci.